Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer que dans cette vidéo, il n'y aura pas de euh, préambule euh, ni des prévisions générales pour tous les signes, donc euh, j'ai décidé de euh, personnaliser les prévisions plus encore. Donc cette vidéo va concerner seulement les prévisions euh, des cancers. Euh, j'ai pris cette décision après avoir lancé euh, un petit sondage pour savoir comment préférez-vous recevoir ou avoir les prévisions. Donc, euh, j'ai compris que euh, la préférence était de personnaliser les prévisions. Donc, cette vidéo va concerner seulement les prévisions des cancers. Pour vous, chers cancer, le soleil est toujours dans votre neuvième maison. Cette semaine, le soleil sera conjoint à Neptune pour stimuler votre créativité, surtout au niveau de la littérature, l'art et la musique. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, cette période sera propice pour amorcer une œuvre d'art. Et sinon, vous vous verrez ayant tendance à vouloir chanter partout, dans la cuisine, en prenant une douche ou en conduisant votre voiture. Même au boulot, si vous étiez seul, vous pourriez vous mettre à chanter pendant que vous exécutez vos tâches. Votre spiritualité et votre volonté d'aider les autres seront aussi très favorisé par cette énergie. Votre sensibilité augmente, ainsi que votre intuition et votre empathie. Vous serez plus affecté par les pensées et les sentiments des autres, ainsi que de l'environnement. Par contre, cette sensibilité pourrait être considérée comme étant une faiblesse pour certaines personnes. Alors, soyez attentifs avec qui partager vos émotions et vos sentiments. Mercure recommencera son transit direct dans le Verseau. Et là, après avoir réévalué certains aspects de votre vie, vous serez prêt maintenant que la pleine lune aura lieu dans votre troisième maison. Vous serez prêt à prendre des décisions judicieuses nécessaires suite à la réévaluation et les recherches et les analyses des faits que vous aviez faits durant la rétrogradation de Mercure. Vénus sera dans votre onzième maison jusqu'au 3 avril. Elle est chez elle, dans le taureau. Et cette semaine, elle sera conjointe étroitement à Uranus. Donc Vénus, chez elle dans le taureau, sera conjointe étroitement à Uranus durant cette semaine. Vénus vous offrira l'opportunité de faire des nouvelles connaissances qui seraient en provenance de l'étranger et qui pourraient être assez inattendues, assez surprenantes. Ces connaissances pourraient aussi vous aider dans votre cheminement professionnelle, ou bien des connaissances dont une relation serait une opportunité pour élargir votre famille. Soit que vous tombiez en relation amoureuse sérieuse avec une de ces nouvelles connaissances, ou bien une de ces nouvelles connaissances devienne une relation amoureuse pour un membre de votre famille, soit un frère ou une sœur un cousin ou une cousine, un fils ou une fille. Vénus aussi, conjointe à Uranus, vous offrira des surprises à propos de vos connaissances, de votre boulot ou de votre résidence. On passe maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi pour le Québec et lundi mardi AM pour l'Europe la Lune sera dans la Vierge, votre troisième maison. Les plus chanceux seront les Vierges Capricorne, Taureau, les moins chanceux seront les Balances, et vous, vous êtes ici, cher Cancer. Donc, la Lune sera dans votre troisième maison, faisant des beaux aspects avec votre septième maison. La septième maison, c'est la maison des relations. Vénus dans votre onzième maison en plus. Les énergies durant cette période sensibilisent vos émotions, votre imagination et votre créativité. Les travaux créatifs et artistiques tels que la musique, la composition et le cinéma sont privilégiés. Votre intuition serait particulièrement forte sous cette influence et votre côté bienveillant et sympathique serait favorisé aussi une très belle période productive au niveau du boulot et au niveau des communications vous serez très convaincant et très sophistiqué au niveau de la parole et le choix de votre vocabulaire donc cela, cela va se répercuter sur vos relations qui vont admirer euh, la manière dont vous communiquez vos pensées. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre quatrième maison. Les plus chanceux seront Balance, Gémeaux, Verso, les moins chanceux les Scorpions et vous, vous êtes ici, cher Cancer.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 Des belles mères, écoutez les opinions, mais prenez vos décisions en vous basant sur vos désirs, vos objectifs et votre intuition. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion, dans votre cinquième maison. Les plus chanceux seront... Scorpion, vous, chers Cancer et les poissons, et les moins chanceux, les sagittaires. Donc, la lune est dans votre cinquième maison. C'est votre maison de plaisir, des amours, de la créativité. Donc, un intellect profond s'ajoute à la créativité, à l'expansion et la générosité. Votre pouvoir de séduction sera irrésistible, et votre charme et magnétisme personnel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 autant que possible. Samedi et dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre sixième maison. Les plus chanceux seront Sagittaire, Lion, Bélier et les moins chanceux, les Capricornes. Et vous, vous êtes ici, cher Cancer. Donc, Durant la fin de la semaine, la lune sera dans votre sixième maison. Les énergies de cette fin de semaine vous donnent une sensation générale de bien-être et vous vous sentirez à l'aise, euh, mais euh, entraîne rarement des événements dramatiques. La socialisation est favorisée, mais vous devrez...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 Euh, je vous demande de commenter. Donnez-moi votre avis concernant cette nouvelle façon de faire, de présenter les prévisions. Euh, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.